Alors internautes, je suis avec les gagnants de la catégorie lifestyle. Félicitations les gars, rappelez-moi le nom de votre blog. La pause. La pause. Ouais, la pause. La pose.com.fr La pose.net. La, la pose.net. La-tiret la du 6. Pause.net. Important. Alors ça fait quoi d'être récompensé par un jury professionnel Ça fait... Bah, premièrement, ça fait un peu bizarre parce qu'on s'y attendait, euh, on va dire, à moitié. Parce qu'on a quand même consacré beaucoup de temps et beaucoup d'efforts ouais. euh, pour ce blog. Donc euh, ça fait... Ça fait Plaisir, mais ça fait plaisir, c'est une belle récompense. C'est une très belle récompense, oui. <rire> ça a été... Ça a été... Comment Très Très très lourd. Ouais. Très, très lourd. Ah, alors attention, voilà, on, on y prend soin, ne le fais pas tomber, sinon tu te casses le pied quand même. Hein. Pas, pas, pas. Vous l'avez créé ouais, quand, quand votre sûrement, blog On l'a créé en avril de cette année, donc ça fait 7 mois. Quoi. Ça fait même pas un an. Mais cette année, il y a beaucoup de jeunes blogs. Hein. Ouais, Qu'est-ce qui marche Qui marche donc, bien, surtout. Qui marche bien. Qui marche bien, oui. Très bien. Combien d'heures à vous tous par semaine, réunis à nous, à nous tous, impossible, après personnellement, en cas par cas... Euh, ouais, Attends, dis pas, pas que t'as trop travaillé parce que là, si ton trop patron trop ouais. il te regarde, là t'es... 2-3 heures par jour, ils sont là les patrons, 2-3 heures par jour. <rire> d'accord, d'accord. Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce blog Pourquoi pourquoi Écoute, euh, je sais pas, une envie de euh, diffuser des contenus de qualité, euh, du contenu pointu niveau graphisme, musique au début, et puis après on s'est développé. On a rencontré Antoine, on a rencontré Quentin, on a développé la rubrique ouais, pub. On, on s'est mis pardon, La rubrique pub, a, ouais. ouais. Catégorie euh, pub. Et puis euh, mode, et voilà, écoute, maintenant on en est là. Eh ben bravo C'est de faire des choses. Exactement. S'il y a des gens qui ont envie de se lancer pour faire un blog, c'est quoi les bonnes qualités les bonnes d'un euh, blogueur pardon euh, De la patience, on va dire, au début. Et, euh prendre son temps et c'est ouais. comme on disait avec peut être en marque, toute qualité. Quoi. Se ça ça. et aimer ce qu'on fait, ça, fait. ça, un, ça un bon sujet. Être vrai, être passionné Passion, Passionné surtout, ouais. C'est ouais. plus important, mais forcément quand on est passionné, ouais. les choses proprement, du coup, ça se ressent. Est-ce ouais. que vous avez vocation à faire ce blog uniquement pour le plaisir ou vous, aurez, vous aimeriez que ça devienne euh, du professionnel on veut qu'il aille au plus loin possible, hein, je crois. C'est ça l'idée, hein C'est ça. Aller au plus loin. C'est ça l'idée. Aller le plus loin possible, écoute. On développe un maximum de partenariats déjà depuis le début. Ben c'est Et ben. on demande qu'à continuer là-dessus, quoi. Eh ben bravo les gars Et là, c'est le moment de remercier tous les gens qui ont voté pour vous. Allez-y. Je vais Allez. passer le micro. Eh ben écoute, tiens. Moi je, je remercie euh, tous ceux qui ont voté pour nous déjà pour la première étape des Golden Blog Awards, tous ceux qui ont voté sur internet. Je remercie aussi euh, très très fortement notre graphiste qui a joué un rôle très important là-dedans dans cette aventure. Ah, on remercie tout le monde Et les mamans aussi d'ailleurs <rire> ouais, on remercie tout le monde euh, les, les mamans et les, et les mamans. papas sans qui on ne serait pas là aujourd'hui en fait. Merci, ça. merci ça. maman, merci papa et merci à vos mamans Et bravo les gars en tout cas, merci et bah vrai. écoutez t'as l'année prochaine en tant que jury alors euh, euh, Ciao. Papa. merci